Qu'est-ce qu'un son Un son, son c'est de la matière qui vibre. Quand un haut-parleur émet un son, sa membrane vibre. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Les molécules qui composent l'air se poussent les unes les autres et ce mouvement se transmet de proche en proche. C'est lui, par exemple, qui va faire vibrer la membrane que nous avons dans le creux de l'oreille le tympan. Un son est représenté sous la forme d'une onde. Chaque motif élémentaire, en bleu, représente une vibration. Si un motif élémentaire se répète à l'identique dans le temps, on parle alors de signal périodique. La période se caractérise par la durée d'un motif élémentaire, ici 0,5 secondes le nombre de vibrations en une seconde s'appelle la fréquence. Elle se mesure en Hertz. Ici, nous avons deux motifs en une seconde. La fréquence est de 2 Hertz. Plus le son est aigu, plus la fréquence est élevée. Et inversement, plus le son est grave, plus la fréquence est basse. D'une manière générale, nos oreilles sont sensibles à des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hertz. En l'absence d'air, aucune molécule ne peut vibrer. Le son se déplace à 340 mètres par seconde dans l'air. Plus un matériau est dense, c'est-à-dire plus les molécules sont rapprochées, plus le son se déplace vite. Dans l'eau, par exemple, le son se déplace à 1340 mètres par seconde et dans le verre, 5300 mètres par seconde. L'analyse des sons et leur traitement informatique permettent d'améliorer un enregistrement de déterminer une empreinte vocale. Comment peut-on analyser un signal sonore Pour cela, nous avons besoin d'un microphone connecté à un ordinateur. Nous pouvons utiliser un logiciel comme Audacity pour faire l'acquisition du signal sonore. Étudions le signal sonore d'un diapason LA440. En fait, le diapason reproduit la note LA de fréquence 440 Hz. Observons de plus près ce signal. La durée du motif élémentaire est de 0,0023 secondes. Il s'agit de la période grand T. Pour obtenir la fréquence, il suffit de savoir combien de périodes se reproduisent en une seconde. On va donc calculer 1 divisé par 0,0023 et on trouve 435 Hz. La fréquence de ce signal est donc de 435 Hz. La fréquence est le nombre de périodes par seconde. On peut la calculer avec la formule suivante. La période est en seconde et la fréquence en Hertz. Remarquons que la hauteur maximale atteinte par la courbe dépend du niveau sonore du son enregistré. La fréquence du son produit par un diapason correspond au nombre de vibrations de ces branches par seconde. Un bruit est généralement associé à une sensation désagréable, alors qu'un son musical est mélodieux. Sur le signal de gauche, il s'agit du bruit d'une feuille de papier froissée. On se rend compte qu'il n'y a pas de motif élémentaire qui se répète sur cette courbe. Sur l'enregistrement de droite, correspondant à une note de musique jouée à la flûte, nous retrouvons un motif élémentaire et nous pouvons donc calculer la fréquence et la période de ce signal. Dans ce cas, la période est de 0,0017 secondes. La fréquence est donc de 588 Hz. Cette note jouée est plus aiguë que le LA440 puisque la fréquence est plus élevée. En conclusion, un son musical peut être caractérisé par une fréquence contrairement à un bruit. On utilise les sons, et notamment les ultrasons, dans divers appareils qui ont besoin de mesurer une distance. C'est le cas dans les voitures pour l'aide au stationnement, ou en médecine, où l'échographie permet d'obtenir des images de l'intérieur du corps grâce aux ultrasons.